bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne prophétique influence dans cette vidéo je vais aller droit au but en traitant d'un point de vue biblique et prophétique la situation actuelle cette crise profonde qui oppose l'ukraine à la Russie avant d'aller plus loin je voudrais vous remercier pour votre soutien pour vos témoignages nombreux de ce que dieu fait à travers cette chaîne si vous appréciez ce contenu je vous invite à le partager un maximum de gens à vous abonner à activer la cloche de notification revenons au sujet d'aujourd'hui qui est ce conflit entre l'ukraine et la Russie et j'aimerais apporter une perspective prophétiques. Très certainement, d'autres voix se sont déjà levées et vont se lever encore. Des paroles prophétiques et apostoliques vont certainement se faire entendre. Et je pense que c'est important. Différents éclairages sur une même situation afin de pouvoir nous approcher au plus près de la pensée de Dieu. En effet, nous sommes face à un affrontement de calendrier. Depuis ces dernières années, le calendrier du gouvernement profond qui veut mettre en place ses pions rapidement et le calendrier du Seigneur qui est mis en œuvre par sa volonté, évidemment, mais aussi soutenu par nos prières. Je crois que dans des temps comme celui-ci, il nous faut impérativement intercéder, recevoir du Saint-Esprit les directives pour que nous puissions intercéder parce que, comme le dit l'Écriture, le bras de l'Éternel n'est pas trop court. Et comme j'aime à le rappeler, euh, l'histoire est dans la main du Seigneur. C'est Dieu qui conduit l'histoire, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas un gouvernement. C'est le Seigneur lui-même qui tient notre histoire dans sa main. Et je veux inviter ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à faire un pas à crier à lui le besoin et le désir de le rencontrer le Saint-Esprit va vous révéler qui est Jésus-Christ si de tout votre cœur vous criez à lui attendez-vous à une rencontre avec votre Seigneur. J'aimerais apporter premièrement sur cette situation entre l'Ukraine et la Russie quelques clés prophétiques pour la compréhension des temps et une vision plus globale des choses. Parce que ce conflit n'est pas autre chose que guerre et bruit de guerre. Nous ne sommes pas dans l'intensité que les événements vont prendre dans les prochaines années. Nous sommes pour le moment au stade des bruits de guerre. Je crois qu'il est très important de rester calme, de rester dans la paix, cette paix qui nous vient de la foi, notre foi qui vient de notre communion avec le Seigneur. La première clé que je veux partager avec vous pour la lecture des temps, c'est de bien saisir qu'il y a nation et nation pays et pays. Il y a dans le monde tout un tas de nations qui ont évolué dans le temps géopolitiquement. Euh, au niveau de leurs frontières, au niveau de leurs noms même. Et il y a des pays, des nations qui sont nommées dans le texte biblique. Il y a des pays reconnus nommément dans la Bible. On peut citer évidemment Israël, on peut citer l'Égypte, on peut citer Babylone, l'Irak, les Mèdes et les Perses avec l'Iran actuel. Il y a euh, la Libye, il y a l'Éthiopie. Il y a dans, dans tous les continents des pays qui sont nommés. Et j'aimerais que vous compreniez bien que lorsque dans le monde, il se passe un mouvement avec un pays que la Bible nomme. Eh bien, nous devons avoir les yeux, et les oreilles grands ouverts. Nous devons demander au Saint Esprit le discernement, un discernement particulier pour comprendre parce que lorsqu'un de ces pays bibliques se met en mouvement, cela a des répercussions directes sur le prophétique, sur la prophétie biblique et forcément sur le centre de la prophétie biblique localisé entre Israël et l'Église. Il y a un parallèle entre les deux. Je, je crois très important de bien comprendre que lorsqu'un des pays qui est nommé dans la Bible est en mouvement, entreprend une action, eh bien, nous devons regarder également et nous attendre à une action ou une réaction sur Israël. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, j'aimerais raccorder la situation actuelle, particulièrement à trois textes bibliques que l'on retrouve dans Ézéchiel chapitre 38, Ézéchiel chapitre 39 et Apocalypse 20. Je vous invite d'ailleurs à méditer, lire et relire à la lumière du Saint Esprit, Ézéchiel 38 et 39. Pourquoi? Eh bien. Il y a énormément de choses à dire, ça prendrait beaucoup de temps, mais je voudrais que vous me permettiez de faire un grand raccourci. Si vous me le demandez en commentaire, j'aborderai dans d'autres vidéos le pourquoi et le comment je me permets ce raccourci. Je vous explique donc le raccourci que je voudrais faire pour raccrocher ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie et le texte biblique d'Ézéchiel 38. Le Seigneur m'adressa la parole. « Toi, l'homme, dirige ton regard vers Gog, chef suprême des peuples de Toubal et de Méchec, au pays de Magog. » Nous voyons ensuite qu'il va lui dire « Prononce de ma part des menaces contre lui. Transmets-lui ce que je déclare moi, le Seigneur Dieu. Je vais intervenir contre toi, Gog, chef suprême des peuples de Méchec et de Toubal. Je vais fixer des crochets dans tes mâchoires pour te déplacer de force, je te forcerai. » À sortir de ton pays, toi et toute ton armée, chevaux et, et cavaliers magnifiquement vêtus, troupes nombreuses de soldats armés, de boucliers et d'épées. Les soldats de Perse, d'Ethiopie et de Pout s'équiperont tous de boucliers, de casques et iront avec toi. Les soldats du pays de Gomer, ceux de Bet-Togarma, Togarma est rattaché à l'Arménie, à l'extrême nord iront avec toi par bataillon entier ainsi que des peuples de nombreux autres peuples ainsi que de, des hommes de nombreux autres peuples Fais les préparatifs nécessaires et tiens toi prêt toi et toute la foule mobilisée sous ton commandement ça c'est une première étape la seconde au verset 8 bien plus tard après de nombreuses années je te chargerai d'envahir le pays d'israël ses habitants après avoir survécu à la guerre auront quitté le pays les pays d'hiver où ils se trouvaient et, écoutez bien, se seront rassemblés sur les montagnes d'Israël, restés longtemps à l'état d'abandon. Depuis leur séparation d'avec les autres peuples, ils auront vécu en sécurité. Toi, ton armée, tes nombreux alliés, vous les attaquerez, vous fondrez sur eux comme une, temp une tempête, vous envahirez leur pays comme un amoncellement de nuages. Je le déclare, moi, le Seigneur Dieu, qu'en ce moment arrivera, de nombreuses idées te viendront à l'esprit et tu élaboreras un projet malfaisant. Tu décideras d'attaquer ces gens paisibles qui vivent en sécurité dans un pays dont les villes ne sont pas entourées de murailles ni fermées par des portes à verrou. Je pourrais continuer, mais je voudrais prendre ce texte pour euh, l'amener à éclairer ce que je disais juste avant sur le fait que lorsque des pays identifiés clairement par la Bible se mettent en mouvement, cela a toujours des, réperc des répercussions de près ou de loin, directement ou indirectement, tôt ou tard sur Israël. Israël est l'horloge prophétique de l'Écriture. L'Église est le pendant prophétique de la nouvelle Jérusalem qui doit descendre du ciel. Il y a donc premièrement un parallèle intéressant, mais surtout un warning prophétique qui doit s'allumer lorsque l'on voit ces pays en mouvement. Et si je me permets d'attacher Ézéchiel 38 à la Russie et à l'Ukraine, c'est parce que Gog est le pays de Magog et ses alliés autour, jusqu'à l'Arménie, font partie de l'ancien bloc soviétique de la Russie et de tous les pays du bloc soviétique. Il y a donc au nord d'Israël cet empire, ce royaume qui est là et qui, au fil des siècles, aujourd'hui, cet empire est en train de prendre de plus en plus d'espace, de plus en plus d'importance, de plus en plus de force, son poids, sa masse sont en train d'augmenter d'une manière exponentielle dans la balance euh, mondiale, dans la balance géopolitique mais aussi dans la balance spirituelle parce que chacun de ces pays nommés pèse un poids spirituel sur la balance dans l'histoire, dans l'histoire spirituelle et il ne nous faut jamais oublier ce qui est dit dans l'écriture le naturel procède du spirituel. Vous regarderez Ézéchiel 39 et vous jetterez un œil également dans Apocalypse 20 parce que il y a deux choses à comprendre ce sont des événements différents entre Ézéchiel 38 et 39 et Apocalypse 20. Pourtant, dans ces différents passages, c'est le même Gog au pays de Magog qui est nommé. Il y a donc ici une seconde clé à comprendre. C'est le principe de typologie biblique. La Bible utilise toujours des types de Josué est un type de Christ. Jonas est un type de Christ, le prince, le roi de Tyr dans Ézéchiel est un type de Satan. Il y a donc vraiment une compréhension à saisir du mécanisme biblique, du mécanisme prophétique biblique. Gog, au pays de Magog, est un type de l'ennemi qui va affronter Dieu lui-même. Et je voudrais maintenant vous amener sur un troisième point qui doit à la fois nous, nous rassurer et nous alerter. Le cœur de l'homme va s'enflammer. Nous allons entendre que la crainte d'une troisième guerre mondiale va émerger dans les médias. Ils vont au moins le nommer, qui est en toute logique le fruit du cœur de l'être humain qui est apeuré par la guerre et les bruits de guerre. Et c'est là qu'il nous faut véritablement rentrer. Si nous sommes enfants de Dieu dans le discernement de l'esprit, la droiture et la justice sorte de la bouche de Dieu, mais ce qui sort de, de la bouche du serpent, c'est une langue fourchue, c'est à dire une langue qui part dans deux directions. J'aimerais donc que vous compreniez mon propos et qu'on prenne bien en compte cette réalité lorsqu'on entend ces guerres et ces bruits de guerre dans les médias. C'est pourquoi je vous invite à multiplier vos sources, les différentes voix qui rapportent les faits d'actualité. Parce que vous allez voir que d'un pays à l'autre, le point de vue sur un même fait n'est pas du tout présenté de la même manière et n'a donc pas du tout les mêmes répercussions sur la psychologie humaine. Ce qui est très important, ce qui nous est présenté dans les médias doit passer au crible du discernement de l'Esprit du Seigneur. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous avons un discernement. Nous avons un discernement qui fonctionne et qui, en même temps, est appelé à être de plus en plus aiguisé donc je vous invite à aiguiser votre discernement et à toujours prendre en compte cette réalité de la langue du serpent qui part dans deux directions ça veut dire qu'il y a une première écoute et une seconde écoute une présentation des choses et une présentation profonde des choses une réalité apparente et une réalité profonde c'est pourquoi nous parlons de gouvernement profond parce qu'il y a ce qui semble justifiable et il y a ce qui est caché et le Saint-Esprit nous permet de passer le voile et de pénétrer des réalités qui sont souvent bien sombres mais nous ne craignons pas parce que nous marchons à la lumière de l'Esprit du Seigneur et de sa parole ce qui nous amène à comprendre qu'il y a évidemment différents points sur ce conflit entre la Russie et l'Ukraine et les raisons de la guerre. Il y a des raisons géopolitiques, il y a des raisons économiques, il y a des raisons d'orgueil et il y a également des raisons spirituelles, des raisons diaboliques, des intérêts cachés. Il y aurait beaucoup de choses à dire là dessus. Le but de cette vidéo n'est pas politique, mais il est de comprendre les conséquences et les implications de ce conflit qui dépasse de loin la Russie et l'Ukraine et qui vont toucher au temps de la fin. Avec ce conflit, s'ouvre une brèche qui nous permet d'apercevoir prophétiquement spirituellement les temps de la fin c'est comme un avant-goût de ce qui va enfler grandir s'accélérer et je crois vraiment que ce conflit est permis par Dieu parce que c'est lui qui accélère la machine ce n'est pas le calendrier satanique qui force la main de Dieu c'est la main de Dieu qui dit cette fois ci il n'y a plus le temps nous avançons le ciel s'assombrit mais la gloire va augmenter nous devons arriver à trouver le point d'équilibre entre prêcher la gloire et prêcher le malheur et la destruction parce qu'effectivement il va y avoir des guerres des bruits de guerre et de grands dommages mais il va y avoir aussi la gloire de dieu un manteau de gloire qui va environner l'Église et qui va permettre une grande moisson. C'est ce réveil que nous prêchons avec de plus en plus d'intensité. Et je crois que ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, est annonciateur de grands tremblements, mais aussi d'une grande gloire et que c'est un point de bascule qui nous dit que le réveil est à la porte. Je voudrais vous partager juste une petite chose. Dans la nuit du 22 au 23 février, j'ai été réveillé par un bruit sourd, un bruit très profond, sourd où la terre tremble et lorsque j'ai senti ces vibrations, je me suis dit j'espère que le, la guerre, le conflit euh, entre l'Ukraine et la Russie n'est pas acté. Et j'espérais vraiment que ce ne soit pas le cas. Et nous voyons deux jours après que c'est le cas. Ce qui doit nous amener à bien saisir une chose. La Russie n'est pas seule. Malgré son amplitude géographique, malgré sa puissance. En effet, la Russie ne va pas aller dans la Chine. Lorsque je, je prie que je vois cette, cette, cet empire je vois également la Chine qui vient de près je vois le lien spirituel notamment à travers le communisme il reste une empreinte spirituelle dans ces deux empires dans ces deux nations dans ces deux royaumes qui sont séparés mais qui sont liés spirituellement et j'aimerais vous amener un peu plus loin dans le prophétique à saisir une chose très importante c'est qu'aujourd'hui, si nous, nous tr transposons cette réalité spirituelle, nous voyons que ce lien demeure au niveau numérique, au niveau informatique, au niveau technologique. Et c'est là un point et une brèche sur les temps de la fin la marque de la bête a trait obligatoirement aux nouvelles technologies à celles qui sont en train de voir le jour à celles qui existent depuis peu et à celles qui vont apparaître encore un perfectionnement de la technologie dans l'iniquité ça c'est un point extrêmement important à entendre et à saisir parce que aujourd'hui nous voyons la guerre les bruits de guerre mais surtout l'émergence d'un nouveau type de guerre. Le Covid est un avertissement à la guerre bactériologique, mais l'action au niveau électoral, au niveau fraude électorale, au niveau poids numérique vient de la Russie et de la Chine. La Russie, par le piratage informatique, par leur excellence dans ce domaine, par le, leur mental qui permet de franchir des barrières là où l'Occident, et notamment la France, euh, reste très très naïf. L'autre point, ça c'est pour la Russie, au niveau internet profond, le dark web, etc. Si l'on regarde le lien spirituel entretenu avec la Chine, et évidemment le lien spirituel qui aboutit à un lien euh, politique, à une... Euh, a une main serrée entre ces deux empires, la Chine, elle, joue sur le tableau de l'intelligence artificielle. J'avais fait il y a quelques mois une vidéo sur la marque de la bête où je parlais de l'intelligence artificielle. La Chine est le pays de l'intelligence artificielle. Je vous invite à regarder cette vidéo, mais je veux brièvement rappeler qu'il suffit d'une poignée de secondes pour un nouvel arrivant en Chine, pour être identifié par ses caméras. La Chine, ces dernières années a investi massivement dans l'intelligence artificielle dans la reconnaissance faciale aujourd'hui il y a des caméras partout en chine qui permet à chaque instant de savoir qui est qui et qui a fait quoi des cartes d'identité numérique biométriques qui permettent lorsque une personne passe dans la rue savoir si elle a des dettes si elle a euh, des différents si elle doit de l'argent à quelqu'un si c'est un bon citoyen des points de citoyenneté sont attribués ce n'est un secret pour personne mais pour qu'un pays en arrive là il a fallu investir massivement dans la technologie nous avons donc une seconde brèche sur les temps de la fin où nous savons très bien que le contrôle mondial des populations passera forcément par la technologie et avec la russie et la Chine nous avons un poids lourd qui nous fait présager du, du très très dangereux et du très très mauvais l'autre point que j'aimerais aborder toujours sur cette double ce double langage cette double vision ce qui semble apparent et ce qui est caché derrière nous avons vu qu'aucun chef d'état européen n'a bougé à part Emmanuel Macron, qui s'est rendu comme un sauveur pour euh, venir sauver, réconcilier la Russie et l'Ukraine. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons qu'il n'y a qu'un sauveur, que ce sauveur n'est pas et ne sera jamais Emmanuel Macron. Notre Seigneur et sauveur, c'est Jésus Christ, qui a réconcilié le monde avec Dieu par son sacrifice à la croix et sa résurrection est le sceau de sa réussite et de la nôtre, parce que nous sommes en charge de ce ministère de réconciliation. Voilà pourquoi, devant l'effondrement, nous voyons et nous devons comprendre que l'Église est une voie prophétique, est une voie politique, est une voie économique qui doit se lever pour peser sur la balance mondiale. Ça, c'est une chose à prendre en compte et nous devons prendre en compte cette réalité dans notre intercession. Et cesser de proclamer des choses pour faire des vues pour être entendu pour euh, euh, être prospère nous devons rentrer dans le bon combat de la foi et je crois que ces mêmes réseaux sociaux qui permettent des fraudes à grande échelle sont aussi utilisés par dieu pour faire entendre sa voix et percer mettre en déroute les projets et le calendrier du gouvernement profond nous devons véritablement combattre le bon combat de la foi ce qui nous amène au rôle de la France et au président monsieur Emmanuel Macron qui n'avait strictement rien à faire là-bas. Il est parti là-bas en période d'élection peut-être pour euh, pensait-il de prime abord en apparence pouvoir euh, jouer euh, une carte pour être réélu quoi qu'il en soit son action si l'on regarde en détail à humilier la diplomatie française, à humilier la France d'un point de vue diplomatique, parce que, comme l'a montré un journa un journal, je crois, euh, polonais en couverture, nous voyons le président Vladimir Poutine donner une fessée au président Macron, parce que, en réalité, le rapport de force s'est joué comme ça. Si l'on déchiffre, on écoute et qu'on discerne. Monsieur Emmanuel Macron est venu rétablir réconcilier ces deux nations et aujourd'hui nous voyons qu'il y a la guerre ce qui nous amène à une action et à une autre réalité c'est le quatrième point et la quatrième clé que je veux vous apporter dans cette vidéo qu'il faut bien saisir par cette action d'un point de vue personnel monsieur Emmanuel Macron qui pour beaucoup n'est qu'un pion un pion de choix mais un pion joue une carte au niveau européen. Je pense important de bien saisir et de bien regarder le président Emmanuel Macron sur l'échelle européenne. Donc il y a une action au niveau européen. C'est pour ça qu'il s'est rendu sur ce sommet diplomatique entre la Russie et l'Ukraine, mais il a véritablement échoué parce que je pense que c'est ainsi que les choses devaient se passer. Ce qui nous met devant les yeux. Une réalité difficile à avaler pour l'Occident, c'est son évidente faiblesse. Et lorsque je parle de l'Occident, je parle de l'Europe, mais je parle aussi des États-Unis. Les États-Unis, qui étaient un poids lourd au niveau mondial, ont sérieusement perdu de leur masse. Et face à une Russie de plus en plus forte, face à une Chine de plus en plus forte, face à, au continent asiatique, de plus en plus fort face à la levée et la la, la modularité euh, des, des pays du Golfe, des pays arabes face à, au, au poids de leur richesse. Je crois qu'il nous faut accepter de voir qu'il y a un renversement et un basculement du rapport de force global qui influe directement sur la prophétie biblique et ce qui met en lumière de nombreux textes de l'écriture en effet ce n'est pas lorsqu'il y a la guerre que nous devons craindre c'est au moment où il y a la paix au moment où Israël est en paix avec ses voisins c'est là qu'il va falloir craindre parce que c'est là que la guerre véritable va surgir ceci n'est qu'une parenthèse je reviens maintenant à ce que j'ai commencé à partager sur l'Europe et les états unis leur affaiblissement manifeste leur affaiblissement économique leur affaiblissement politique. Même s'il reste très lourd, même s'il reste très fort, il y a un point de renversement et je voudrais rattacher ce fait au livre du prophète Daniel, notamment au chapitre 7, où nous voyons très clairement un principe biblique et un type de renversement, un type de chronologie à travers le remplacement d'empire par un autre empire, de royaume par un autre royaume. Nous avons vu qu'à travers la statue, Daniel va voir, à travers le songe euh, du roi, nous voyons que Dieu va donner la connaissance à Daniel par l'Esprit supérieur qui est déposé en lui. Il va lui révéler la succession des royaumes et des empires et nous allons passer des Babyloniens aux Perses aux mèdes et aux perses des mèdes et Perses aux grecs et des grecs aux romains et je crois que ce principe cette typologie de royaume et d'empire doit être décodé et lu aujourd'hui dans les temps dans lesquels nous sommes un autre point de l'écriture qui si vous me le permettez et si vous acceptez un peu cette gymnastique spirituelle l'apôtre paul va vouloir se rendre plus loin en Asie et le Saint-Esprit va l'en empêcher. L'Esprit de Christ va lui dire non arrête toi. Ce n'est pas encore le temps. Eh bien, je voudrais vous dire prophétiquement. Qu'aujourd'hui, nous sommes dans la saison où la porte de l'Asie s'ouvre grand. Le l'empire occidental est en train de s'effondrer pendant que l'empire asiatique est en train de se lever la Russie. Et notamment l'ukraine est le point de bascule entre l'europe et l'asie entre l'occident et l'orient donc prenons de la perspective acceptez de prendre cette perspective prophétique et sortir du conflit entre l'ukraine et la russie pour voir plus loin toutes ses implications le conflit ukraine russie n'est qu'un qu'une serrure et une clé qui s'actionne pour Lever un conflit et l'émergence de l'Empire asiatique constitué de la Chine, pour le moment unie avec la Russie politiquement, géopolitiquement, spirituellement, au niveau des technologies, au niveau d'une action. Mais également, nous avons l'autre mastodonte asiatique qui est l'Inde. Cette nation ne s'est pas encore révélée, mais nous voyons qu'il y a une bonne entente entre l'Inde et la Russie meilleure que celle qui existe entre l'Inde et Washington. Donc nous allons voir dans les prochaines semaines et les prochains mois comment ce pays qu'est l'Inde va se, ce pays continent qu'est l'Inde, comment il va se positionner. Et nous voyons là une, une véritable un véritable monstre en train de se lever. Quand je dis monstre, ce n'est pas forcément péjoratif dans le sens monstrueux ces monstres en puissance en nombre de personnes en nombre d'habitants dans ces nations en puissance de feu en puissance de frappe n'oublions pas également la folie de la corée du nord n'oublions pas également le pakistan et, et, et l'iran certainement très certainement l'iran qui va remuer et qui va se lever il y a donc avec eux autour d'eux une confrontation d'empire à empire occident contre orient sans parler des pays du golfe qui vont qui entourent israël je ne vais pas ouvrir la porte du côté de l'iran et de ses son animosité sa haine envers israël mais je veux me limiter à la russie à la chine et par extension à l'inde euh, je crois vraiment qu'il nous faut intercéder nous détourner de euh, D'une pensée franco-française ou euh, franco-européenne et accepter de voir que Dieu renverse les empires, abaisse et relève qui il veut. Il abaisse, il humilie et il élève qui il veut. Et il y a un temps marqué pour toute chose. Il est dit dans la Bible que le péché des Amoréens n'avait pas atteint son maximum, son comble. Il en est de même et je crois que le temps de l'occident de la puissance occidentale du monde dit libre est en train de s'effondrer et la seule voix la seule euh, puissance de frappe de feu véritable qui va demeurer dans cet effondrement c'est l'église c'est la voix du christ la voix prophétique de christ à travers l'église voilà pourquoi nous devons tenir ferme nous devons nous lever nous devons regarder plonger nos regards et faire porter notre voix armée du Saint-Esprit, loin par le Saint-Esprit, sur l'Orient. Sur l'Orient, et nous devons parler au mur de fer, au mur de briques, au mur de bois, au mur d'airain. Nous devons opérer par la puissance du Saint-Esprit une brèche afin que le Saint-Esprit puisse effectuer la grande moisson et le grand réveil qui vient parce que je vous le dis de mois en mois et de semaine en semaine le réveil est de plus en plus présent il se fait sentir de plus en plus et je crois que dans la nuit du 22 au 23 février je n'ai pas simplement senti euh, le bruit sourd d'une guerre j'ai senti également le bruit sourd du réveil qui vient. Et je veux vraiment vous encourager dans cette vidéo à comprendre les temps. Pas seulement comme les fils d'Issacar qui savaient lire les temps, mais de rentrer dans la compréhension de l'esprit supérieur du prophète Daniel, mais aussi du prophète et apôtre Jean qui ont, qui sont passés de la lecture et du discernement des temps à un prophétisme des temps de la fin, à un prophétisme eschatologique, à un prophétisme apocalyptique. Je crois que nous entrons dans l'ère du prophétisme apocalyptique et je crois que Dieu va oindre les... Les, les prophètes de ce temps, les prophétesses de ce temps, d'une onction tout à fait particulière pour ouvrir et fermer le ciel. Et je crois vraiment que Dieu n'a pas fini de nous surprendre. Je vous invite vraiment, encore une fois, à partager cette vidéo à un maximum de personnes. Si ce message vous a parlé, dites moi dans les commentaires comment ce message influence votre intercession. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et à rester en alerte, d'autres vidéos arrivent, d'autres directs arrivent. Merci de soutenir cette chaîne. Merci et que Dieu vous bénisse.